J'avance comme Sonic, je trace comme Stevie. La lumière du phare, le chemin éclaire tous ceux qui m'ont suivi. Les villages tombent sous les missiles, ici bas ça devient difficile. On a des yeux mais tout le monde les ferme quand ça devient mystique. Et même quand le ciel pleure des flammes, où je fais le job c'est easy. Un ennemi mais le maître est parti, on pourra le faire tant qu'il reste un disciple J'avance en faucon, ils sont partout beaucoup on reste invisible. Au milieu de la guerre, un message sur une lettre invisible.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 ça dans mes rêves, yeah. Et des fois je reviens dans la pièce C'est du vrai rap négro qui t'en va valser De mesure on dirait déjà que tu vas clamser Pourquoi tu m'écris sur ta sueur tu vas l'effacer T'avais pas assez de pour la garder Les vaisseaux vont larguer des bastos de tarder Lèche de tarté des lèches li... Dans mon enfance trop au fond en train de bavarder J'ai flingué les gardés, la fin va pas tarder elle se mêle, c'est du dia. Regarde son meilleur bol à mamma mia. Ravale dedans et tout le monde danse le mia. Les jeunes femelles sont tentées par le diable. Bientôt les Noël se mêle, c'est du dia. Regarde son meilleur bol à mamma mia. Ravale dedans et tout le monde danse le mia. Les jeunes femelles sont tentées par le diable. Vieux comme l'océan, la garde dans les villages. Le petit devient gérant, des matchs sur son village. Elles veulent me guêler, on j'escalade les grillages. Chaque que tu mens quand tu dis que c'est pour la vie, là. Tout recommence et nos rêves sont des mirages. sais pas dans ce garage comme dans les médias. Tout dans la banque. Descends comme des GIs, nuages de sang, y'a des, des flammes dans mon ciel si Y'a un riso j'allume les trois bigots J'ai vu le canifaux, je montre le vrai niveau hey, hey. Plus de pack, plus de jack Plus de femmes, un drôle de peur dans plusieurs sacs Michael Jax, oh non, puissance max Jeune, coup de pied, jackie, dans la tour et personne s'échappe Aquarium, respire les VAPES, le CHIC bloqué dans les sacs, les NE FAIT PAS les ne les pas NOS PHRASES les quand les nos les sacs, oui sacs, les les sacs, les sacs, les DAY les sacs, les ON les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, les sacs, Nouveau poisson, de Madagascar. Tu oh, le temps, j'suis en slow. que no. j'ai perdu du temps dans la zone. Oh, j'ai perdu du sang, j'ai couru comme étrange. Numéro eu de dans oh. oui. faut t'en mettre les gars pour la monnaie. Oui, t'emmènes la côté et la promette. Oui, la jante les crocs et la sonnette. Oui, j'écrase un écho sur la comète. Oh. Nouveau vent. Négo, t'as vraiment tout fait pour qu'il parte. Maintenant, tu prie Jésus pour qu'il revienne. Dieu dans la belle. J'aime dans la belle. T'as son aussi dans la belle. J'ai pour du goûter du fen. Je m'en appelle, je m'en appelle, la m'en j'aime dans la appelle, pour du Gucci, du m'en je m'en je m'en appelle, je m'en appelle, je m'en appelle, je dans la dans juste pour du Gucci, du je m'en du je je m'en appelle, putain m'en appelle, je m'en appelle, je m'en dans une putain de trois Les balles trop fort, appelle, je dans une putain de des te dis fils de pute là ça fait plus d'un mois Je vois la partie Mais on se fait suivre par les putains de cops Les tickets Gucci dépasse tout le temps de mon putain de coq Elle friche mais j'ai découvert qu'un prenait la putain de coq Comme un putain de coq moi Et c'est putain de coq Yeah les femelles t'excitent, à force de s'exhiber sur les réseaux textiles. Okay. En fine, lingerie mesquine. Esquive aux belle filles quand j'église mon lexique. Frontière du Mexique, pas qu'on t'explique. Venez, hein? bis ces vieilles bitches, on presque bitches. Je pièce ma de est, je te baisse. te laisse vite. Elle fait du lèche vite quand je la vois, mon sexe vibre. Mes 16, on te laisse ivre. Perfide, mais pourtant tu persistes. Sur tes en une seconde, tu prends une balle hyper vide. Le monde est sceptique, mais je le rappe avec style. Je fais partie des reptiles, entraînés par des reptiles. J'ai de la codécise. Hein ouais, ouais. Et tout ce que t'as fait, gros, c'est Jésus qui dira. C'est toi seul qui verra le wagon des flammes. C'est toi seul qui paiera du côté latéral. Ta fait t'es plaire, on la laisse sur la terrasse. J'attire les fantômes quand je paiera dans le château j'enquête avec Vera. Siro fait des taches et ça coule dans les vieux Tu louis ma veste et du Gucci mes pieds. Je ressens la force et je découpe à l'épée. Je maudis la poussière de ce que vous étiez. J Parle de ma monnaie, je la Parle en japonais, mon cœur. Comme les capitalistes, je veux des sous, je portais que des sables d'Italie. Hier, yeah, yeah. hier, défoncé comme frise. Négro, regarde j'ai flow électrique comme si j'avais coincé mes deux doigts dans la prise. Négro, gros j'ai tout dans mes poches, je me sens comme mes pour enculer la crise. Négro. Quand t'écoutes mes sons, t'as les cheveux qui frisent. J'ai gros, quoi, que quoi, vaut mon cœur dans l'écran comme les promonteurs. Joli Qu siège et beau compteur, mon floreux sort des profondeurs. Commets des atrocités, de ma nervosité. J'ai flot qui te quoi. fait Et les potes font les médocs, hop, fuck, ils me font un pop, up, Et le premier qui teste, ce sera le Jelly -box. Et ces gars ne viendront jamais nous faire J'ai la guitare, je te fais assez déce. Waouh, assez c'est comme ça qu'on les forme. ACDC, c'est comme ça qu'on les forts J'ai la guitare, je te fais assez DC ouais, ouais, c est ouais, Azap J'ai le dentier comme Azap Rihanna Dans l'océan que des piranhas Rihanna Dans l'océan que des piranhas Yeah J'ai le dentier comme Ni ta mère si t'aime pas Belle que j'ai les lunettes La diarrhée qui reste sur la cuvette Pelec oh, oh, oh. à tes parents Les mmh. négros trouvent ça marrant oh. Je suis sur le catamaran oh. oh. Bellec à tes parents oh. Bellec à la basse, tos, tes propres sont des cas, sont Yo, Une yeah. yeah. Minopé, Un diamant du S dérobé, c'est le stack, je bunny hop, oh, pas de stop, on est pour cool le stock, je vais l'enrouler, Doliv et Tom, Thomas de Salo, mmh. je suis dans la team. J'ai tout brûlé, je suis déter comme Stalin, si comme un robot qui travaille, travaille dans, dans la mer les rivales de les personnes égalisent les vals Je cuisine l'audio mais t'en fais d'amis J'suis en train m'appeler l'effromédeur J'découte j'ai l'intérêt du professeur J'parle dans la tepa de hitmark De la coca qui passe dans une petite barque Le venin du serpent fait des petites marques Dans la fabrique j'suis masqué comme je suis star J'suis en soirée j'ai pas sommeil Elle est belle comme un monnaie Maintenant je la reconnais La tease qui m'a sa main J'suis en soirée j'ai pas sommeil Je l'saché dans la zone Elle a marché pour trouver son bonheur elle s'est dans la rue et les bonbonnets. T'es parti, t'as jamais rendu ce qui t'a donné T'es parti, t'as jamais rendu ce qui t'a donné Ma chérie, je vais pas désolé. J'ai un cœur que j'ai perdu jusqu'à ça Je me rappelle du visage aucun de mes collègues Faut-il comme ceux qui t'ont abandonné Je répondrais pas si j'entends sonner